Bienvenue sur ma chaîne YouTube Glody Officiel sur si le type encore bon. N'hésitez pas à vous abonner pour activer la cloche quand je sors des vidéos. Moi je vous laisse avec les introductions. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, de me laisser un commentaire à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, ciao.